C'est bon? Bonjour Colin, oui, bonjour. Voilà, on a commencé l'enregistrement de ce premier webinaire. Alors, suite à la grande conférence Open Education Global Francophone du mois de novembre, on a accueilli 647 participants, on a eu 57 intervenants sur deux jours sur 20 et 21 thématiques et webinaires. Et donc, on avait prévu, de, après la conférence de clôture qui a eu lieu le 15 décembre, de relancer la dynamique jusqu'à l'organisation de la conférence Open Education Global par Colin de la Higuera et son université de Nantes qui la porte. Donc, ça sera au mois d'octobre, du 3 au 5 octobre. Et donc, tous les derniers jeudis du mois, on va préparer un peu les thématiques et rassembler la communauté autour de thèmes et de régions aussi. Donc, pour ce premier webinaire, je remercie Colin de partager ce que l'intelligence artificielle va apporter aux ressources éducatives libres. Je te laisse te représenter et nous, et nous présenter ce sujet. Merci Colin. Très bien, merci. Alors je partage mon écran en faisant ceci et en faisant cela. du début. Bien. Donc vous devriez voir mon écran. Donc, merci Périne, merci Romuald pour ben, cette invitation, pour avoir mis ça sur pied. Et bon, effectivement, les tracasseries des changements de plateforme, on commence un petit peu à avoir l'habitude, c'est un peu normal. Euh, donc, ravi d'être là, ravi de parler en français, euh, ravi aussi d'avoir des gens avec qui échanger sur, sur ce thème. Euh, c'est un exposé que je, je prépare depuis un moment dans ma tête et le mettre par écrit a été beaucoup plus long et compliqué que prévu il n'est pas impossible qu'en plein milieu de l'exposé, je me dise « Mais qu'est-ce que ce transparent fait là ?» Parce que même ce matin, j'étais en train de mélanger les transparents, en train de dire « Non, mais ça, il faut absolument en parler avant. » Voilà, donc c'est quelque chose que je teste, que je dois, je dois ensuite en reparler lors de la semaine de l'Open Education qui va arriver dans pas longtemps. Je dois en reparler à, à différents endroits. En fait, c'est toujours autour des ressources du côté libre mais un peu avec un, un, un angle un peu spécifique donc souvent dans les ressources éducatives libres on va trouver des gens, beaucoup de gens des sciences humaines, des juristes qui vont discuter des mérites des différentes licences donc moi je suis informaticien et euh, je suis informaticien donc j'arrive ici depuis un point de vue plus euh, bah, pragmatique c'est euh, les ressources éducatives libres ont quand même tendance à être avant tout numériques elles ne sont pas nécessairement mais elles sont dans 99% des cas numériques à partir de ce moment là eh ben, se crée un écosystème qu'il faut faire fonctionner. Cet écosystème a besoin d'informatique, d'algorithmes, de bases de données, de systèmes, de logiciels, toutes sortes de choses. Et euh, on est en 2021, à toutes ces choses-là se rajoute euh, l'étage intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour que les ressources éducatives libres bah, et l'éducation ouverte de façon plus générale fonctionnent le mieux possible alors le mieux possible veut dire quoi Veut dire il faut il y a un objectif qui sous-tend tout ce que je fais c'est il faut que ce soit aussi facile d'utiliser des ressources éducatives libres que d'utiliser des ressources éducatives non libres. C'est-à-dire que tant que c'est plus compliqué de trouver des ressources éducatives libres que de trouver des choses avec un moteur de recherche, tant que c'est plus difficile de créer un cours qui respecte les règles de, pour justement avoir la bonne licence que de créer un cours dans lequel le respect de ces règles-là n'importe pas, et bon, on aura un problème parce qu'il faut être dans ce cas-là très, très militant pour pouvoir y aller. Donc, il faut faire en fait… Bah, il faut que nous on disparaisse, c'est-à-dire il faut que ce soit la fin du militantisme, et il faut que ce soit bah, le, le, le, le cas général d'utiliser, de, de faire enfin, avancer ce genre de choses-là. Et donc, même si c'est évident qu'il faut des juristes, qu'il faut tout euh, type de, de gens pour travailler, des politiques, qu'il va falloir du top-down, du bottom-up, tout ce qu'on veut, et des enseignants pour créer, bah, il va falloir aussi bah, avoir cette informatique qui va bien. Et la question qui se pose, c'est donc à partir de ce moment-là, bah, qui a besoin de qui c'est-à-dire les informaticiens et les gens qui font de l'IA ont besoin quelque part de certaines choses parce que, ben, comme souvent quand l'IA s'attaque à un problème, ben, en fait on découvre que le problème lui-même avait pris un certain nombre d'habitudes, faisait un certain nombre de choses et que ben, il va, ça va nous réinterroger sur le problème lui-même. Vous pensez à toutes ces questions de biais qui sont apparues dans le moment où l'IA s'empare de, de sujets comme par exemple la gestion des ressources humaines et inversement, eh ben, euh, quelque part, qu'est-ce que les ressources éducatives libres ont à gagner en, en, faisant, en faisant finalement appel à l'intelligence artificielle Alors, commençons par le début. Je vais aller vite sur ces points-là, parce que je vais partir du principe que j'ai un public qui sait parfaitement bien ce que c'est que l'éducation ouverte. Mais enfin, je vais quand même pointer les mots-clés, les mots qui pour moi sont, sont importants, parce que c'est ceux qui vont justement avoir un lien avec l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'éducation ouverte par le fait de mettre un paquet dans lequel il y a quelque chose qu'on appelle les pratiques éducatives libres. Je ne suis pas très sûr qu'on utilise en français un paquet PEL, -E ça veut quand même plutôt dire autre chose, mais les anglo-saxons vont utiliser OEP pour indiquer les pratiques éducatives libres, parce qu'il ben, y a plein de choses dans les pratiques éducatives libres, on peut faire de l'évaluation ouverte, on peut utiliser des données qui sont partagées, on peut, on peut effectivement ouvrir la porte des classes pour que de l'extérieur on voit ce qui se passe dans une école, il y a plein d'autres aspects. Mais il y a un aspect en particulier qui va être essentiel et qui va être celui, à, finalement, de la libre circulation de la connaissance. Et là, je ne fais pas la restriction qu'Alain faisait, entre dire, attention, il y, a deux, il y a deux aspects, il y a aussi l'aspect économique. La connaissance doit circuler librement. Que derrière, il y ait des modèles économiques qui viennent se greffer dessus, ça me, ça me paraît très bien. Mais le premier objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle à la libre circulation de la connaissance. Euh, et ça, en fait, on rejoint en disant ça ce qui se passe en, en recherche ouverte. Quand on parle de recherche ouverte aujourd'hui, eh ben, le mot commun que tout le monde utilise, encore un mot en anglo-saxon, c'est l'open access. Qu'est-ce que c'est que l'open access C'est là aussi la libre circulation de la connaissance scientifique. Donc, derrière, si on a remplacé un terme général qui serait celui de la recherche ouverte, par open access, c'est-à-dire finalement l'outil qu'il faut mettre en place, ou l'ensemble des outils le, le, pour que ça marche. Et on notera d'ailleurs que dans les pays francophone, eh ben, l'open access, ou le, enfin, malgré le terme anglo-saxon, a pris une importance colossale. La France a clairement choisi l'open access, et euh, tous les chercheurs qui sont aujourd'hui dans, dans la salle, la salle virtuelle, mais, euh, savent bien que mais, de plus en plus, il faut, pour avoir un financement public, mais, euh, prendre le, le, le, la décision de publier de façon ouverte les résultats de la recherche. Voilà, alors bon, la raison pour laquelle on a envie que la connaissance circule, c'est parce que, eh bien, comme plein d'autres activités humaines, l'activité d'éducation est une activité collective, Ce n'est plus un maître et ses élèves, c'est des équipes pédagogiques. C'est plus que ça, aujourd'hui, ce sont des écosystèmes de, de, très dynamiques dans lesquels on s'attend à ce que l'enseignant puisse discuter avec les collectivités territoriales, avec les parents, si ce sont des, des élèves plus jeunes, avec, euh, avec, ben, avec les étudiants ou les élèves eux-mêmes. Donc, le fait d'avoir besoin de laisser circuler l'information entre ces gens-là, signifie qu'il faut absolument B, à se dire, oui, mais il ne faut pas se poser la question systématiquement. Est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce que quelque part, la circulation de l'information rencontre des obstacles Voilà. Et donc, B ont été inventés pour cela, il y a déjà un moment. B, les ressources éducatives libres, qui est la façon, la brique de base pour permettre la circulation de la connaissance éducative et euh, éducative. En anglais, on utilise le terme open educational resources, OER plutôt que REL en français. Donc voilà une définition qu'on peut trouver sur un site d'ailleurs d'une des universités numériques thématiques. Euh, que sont les REL Et eh ben voilà, c'est date de 2002. Alors l'UNESCO veut l'endroit dans lequel effectivement la première fois le terme a été utilisé. Et euh, mais derrière, faut comprendre l'esprit. L'esprit, c'est celui de se dire on a envie de pouvoir laisser partager avec une licence ouverte qui doit permettre l'accès, l'utilisation, l'adaptation, la redistribution gratuite par d'autres, sans restriction, avec des restrictions limitées. Donc, c'est cette idée-là qui est derrière, idée qui a été ensuite reprise par une formule, c'est bien les formules, ça permet de retenir, c'est la formule des 5 R. Donc, les 5 R, ce sont ces espèces de droits qu'on veut rattacher à une ressource éducative. Donc là, on peut penser à un poli, on peut penser à cette vidéo, on peut penser à une audio, on peut penser à une image, on peut penser à toutes sortes de choses. Et donc, les cinq choses qu'on a envie de transmettre, de permettre, c'est donc le fait de pouvoir récupérer, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer. Et même si ce n'est pas de l'IA, ben, je vais passer juste un instant sur chacune des 5, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça permet mais surtout, ce qui se passe si on ne l'a pas, si ces droits ne sont pas consentis. Donc, on peut vous pensez à un polycopier, vous pensez à un cours que, qui vous intéresse en tant qu'enseignant. Euh, Qu'est-ce qui se passe si B, finalement, c'est une ressource éducative libre Qu'est-ce qui se passe si ça ne l'est pas Donc, si ça l'est, la première chose qui se passe, c'est que vous avez le droit d'avoir ça dans votre cartable, sur votre ordinateur. Alors, sinon, vous n'avez pas le droit. Alors, je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est un peu banal parce que personne ne va aller regarder sur votre ordinateur pour vous dire « Ah, tu n'as pas le droit d'avoir ça ». On n'a pas une adopie de l'éducation qui viendrait nous dire « Attention, là, tu as une copie que tu n'as pas le droit d'avoir. » Donc, c'est peut-être le moins dramatique des, des, des cinq. Deuxième et plus important, c'est de se dire « Bon, c'est très bien, je suis allé récupérer un cours que j'ai trouvé sympa, que, qui m'intéresse. Est-ce que je peux le réutiliser ?» Ça veut dire quoi, le réutiliser C'est « Est-ce est que je peux l'utiliser dans mon cours, avec mes étudiants »« Est-ce que je peux le mettre dans la vidéo qui est là »« Est-ce que je peux… » finalement, ou est-ce que je suis obligé d'enlever ça et juste d'en parler sans pouvoir réellement euh, l'utiliser Est-ce que je peux juste mettre un petit pointeur pour dire à quelqu'un de venir ou est-ce que je peux travailler avec Donc, dans un cas, je peux, si c'est une ressource éducative libre. Si ça ne l'est pas, eh bien, je suis embêté, mais en fait, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas, ce n'est pas tout à fait vrai. Je peux faire deux choses. La première chose, c'est que je peux demander l'autorisation. Donc ça, on peut aller sur beaucoup de sites qui disent euh, Vous pouvez utiliser notre matériel à condition que vous veniez nous demander Ça semble simple. Moi, j'ai des étudiants, et quand je leur dis euh, en, des étudiants en sciences, enfin, en, qui font leur thèse, par exemple, je leur dis ben, Attends, là, c'est un, un article, on ne le trouve pas écris au professeur je ne sais pas quoi, au, au MIT et demande-le lui. Ben, ils ne le font jamais. Ils sont pétrifiés, ils sont terrorisés. Donc, derrière cette idée selon laquelle on pourrait toujours aller juste embêter les gens pour leur dire « est-ce que je peux utiliser ?», ben c'est bien compliqué. Alors, bien entendu, dans un système économique, ça a son intérêt, puisque parfois, quand un éditeur va approcher un autre éditeur pour finalement représenter les droits du premier, il va y avoir une tractation éventuellement financière liée. Euh, tractation financière qui va exister dans l'autre modèle, ce qui se passe aujourd'hui à l'université, je pense que les vôtres, c'est la même chose, c'est que chaque année, je reçois en fin de semestre un mail qui me dit, est-ce que je peux déclarer l'ensemble des ressources que je suis allé prendre à la BU ou que j'ai pris sur le web, qui doivent être déclarées parce qu'il va bien falloir qu'on paye. Il faut déclarer ça et puis ensuite qu'on paye derrière. Alors C'est déjà un travail extrêmement fastidieux où il faut vraiment noter au fur et à mesure ce qu'on va utiliser et le tout pour effectivement ensuite un coût. Mais plus que le coup, c'est ce travail fastidieux qui est quand même un petit peu embêtant, c'est-à-dire que quelque part, il y a un travail réellement supplémentaire qui est demandé. Troisième est encore plus compliqué. Alors celui-là, beaucoup de sites web qui se déclarent ouverts vont tout à fait dire, attendez, si vous prenez la ressource, vous la prenez telle qu'elle. Vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit. Totalement interdit. Alors on peut se dire que d'un point de vue du droit d'auteur, c'est assez logique, si quelqu'un écrit un bouquin et que ce bouquin B venait à être réécrit, « Tiens, je n'ai pas aimé ta conclusion », donc finalement, l'assassin, j'ai changé, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ça ne marcherait pas, ça poserait un problème, donc effectivement, on interdit ça. Mais dans le contexte pédagogique, c'est embêtant. C'est embêtant de prendre un super article sur, euh, sur, sur, sur les États-Unis et qui a été écrit en 2015 et de ne pas pouvoir le compter qu'on est en train de dire « depuis 2015, il y a eu Donald Trump ». D'ailleurs, c'est embêtant de ne pas pouvoir corriger quand il y a une faute quelque part. C'est embêtant de ne pas pouvoir illustrer, quand on prend un jeu de transparent à quelqu'un, en train de dire ben « là, ce serait le moment de lui donner un exemple qui est très très pertinent pour l'Amérique du Sud, mais là, j'aimerais bien prendre un exemple qui soit très, très pertinent pour l'Afrique ». Donc, ce côté révisé, pour nous enseignants, ça nous semble tellement évident, ça va de soi. Or, quelque part, dans la plupart des cas, on ne nous laisse pas le faire. Le quatrième, c'est remixer. Donc, remixer, c'est l'activité visant à se dire, ben, j'ai trouvé deux polycopiers ou deux jeux transparents qui sont très bien, je veux pouvoir les mettre ensemble. Parce que, ben, c'est finalement, en fait, c'est ce que j'avais il y a un instant avec réviser, c'est un réviser plus plus, donc je veux remixer pour ben, créer une nouvelle ressource. Alors je donne un exemple de ce travail de remixage, de travail collaboratif. C'est un joli projet qui s'appelle Classcode, qui a été fait en France sur un financement PIA il y a quelques années, enfin depuis 2015, et sur lequel, dès le début, tout a été fait en ressources éducatives libres, permettant justement ce travail de remixage et de transformer au fur et à mesure régulièrement les ressources. Bon, la dernière condition, la dernière chose qu'on cherche à obtenir pour pouvoir parler de ressources éducatives libres, c'est la possibilité de redistribuer. Ça veut dire que, bien entendu, si j'ai fait une révision, si j'ai refait un remixage, j'ai envie de pouvoir poser le résultat sur ma page web. J'ai envie que mes étudiants puissent le reprendre. J'ai envie que d'autres étudiants puissent le reprendre. J'ai envie que des personnes dans un autre pays puissent le reprendre. Donc voilà, donc ce sont ces cinq conditions qu'on appelle les 5 R et qui caractérisent aujourd'hui les ressources éducatives libres. Alors je suis désolé parce que j'ai été long, j'imagine que pour tous c'est important, mais je me rends compte que dans mes slides, ce qui est presque plus important, ce n'est pas le « avec », c'est le « sans ». C'est-à-dire que quelque part, voir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, et en ce moment avec Covid, on les a vus, c'est-à-dire des problèmes dans lesquels ben, un enseignant qui utilisait des ressources éducatives non libres qui avait du mal à être filmé parce que ça l'embêtait, ce que vient de faire Périne en m'enregistrant, si je suis en train d'utiliser des ressources qui sont privées, c'est très ennuyeux quand même qu'on me filme en train de faire ça. Donc Vous voyez bien comment ça coince et comment quelque part le système se grippe tout de suite si on ne fait pas attention. Donc, plus que l'allemand, qu'est-ce qui se passe sans ressources éducatives libres C'est ben, on n'est plus du tout dans la société enfin, le, du partage. Les enseignants vont hésiter à partager ou vont partager différemment. Donc, on voit des, des groupes se créer sur Facebook d'enseignants qui vont se partager entre eux des choses, mais il ne faut surtout pas faire ça de manière trop visible, parce que ce serait embêtant, ce serait, ce serait, ben, ça serait prendre un risque, parce que finalement, on ne sait pas très bien si on a le droit de le faire ou pas le droit de le faire. Ensuite, ben, c'est encore de la traguesserie des formulaires si on ne le fait pas. Et dès qu'il y a quelqu'un qui questionne, qui dit « mais tu as le droit de faire ça ben, », tout le monde se bloque, parce que ben, la réalité, c'est que personne n'en sait trop rien. d'accord On fait parce que, ben, finalement, tant que personne ne nous dit rien, on continue de faire. C'est aussi une logique que j'entends systématiquement. C'est bon, je sais pas si j'ai vraiment le droit d'utiliser ça, je le mets, et si on me dit quelque chose, eh ben, je l'enlève. Sauf que qu'est-ce qui se passe si je l'enlève Les étudiants qui en ont besoin, comment ils font là, ça ne marche pas. Et puis donc, création de nouvelles ressources est aussi compliquée si on est dans un écosystème qui est aussi peu stable que ça. Voilà, donc euh, un certain nombre d'arguments pour parler de ça. Peut-être un argument que j'ai oublié de donner il y a un instant, mais comme j'ai entendu tout à l'heure Alain et Périne discourir sur francophonie et euh, bien entendu, le fait d'avoir des ressources non libres euh, empêche de pouvoir traduire. Donc, vous pouvez trouver une super ressource, un, un jeu de transparent en anglais qui est juste très bien, que vous avez envie de réutiliser, mais en français, ben, vous n'avez pas le droit de le faire. d'accord. Sauf si c'est une ressource éducative libre, où justement la personne vous aura b, donné le droit de le faire. Donc, conclusion partielle, j'espère, à ce moment-là, c'est qu'il est intéressant d'appliquer ces 5 R. Alors là, j'avais le choix entre l'exposé A et l'exposé B. Alors, vous avez raté l'exposé A qui est, ben, quelle est la solution ben, La solution, c'est d'utiliser les licences Creative Commons. Alors, pourquoi vous l'avez raté ben, Parce que j'ai envie de parler d'autre chose, euh, euh, qu'il y a d'autres gens pour parler de ça, euh, mais clairement, il y a une solution aujourd'hui. Ce sont ces licences Creative Commons qui, d'une certaine manière, nous permettent, au moment où on crée de pouvoir dire à quelqu'un, voilà les droits que tu as, quand vous pouvez, de juste vérifier une licence qui est très simple, enfin, qui est vraiment assez simple, pour pouvoir dire, ah ben oui, mais effectivement, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, je recommande, j'espère que, Périne, Romuald, vous allez nous trouver des gens pour faire des exposés sur les Creative Commons. On en a, enfin, c'est vraiment, bien entendu, la, la, la, la, la pierre angulaire, c'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait pratique et qu'il faut, il faut absolument connaître. Alors, situation aujourd'hui, ben, aujourd c'est au niveau international que les gens ont compris que c'était important, donc l'UNESCO ben, a adopté en 2019 ben, la recommandation en faveur des ressources éducatives libres, et depuis, elle a mis en place quelque chose qui s'appelle la coalition dynamique, dont le but, c'est d'avoir des gens un peu partout dans le monde pour ben, passer de la phase, on a adopté la recommandation, qu'est-ce que c'est bien, à comment on fait pour l'implémenter. Donc, ils ont défini quatre ou plutôt cinq domaines d'action, il en manque un, j'en reparlerai. C'est le premier domaine d'action pour pouvoir faire fonctionner les ressources éducatives libres, c'est de renforcer les capacités, donc que les gens sachent le faire, sachent l'utiliser. De, deuxièmement, d'élaborer des politiques d'accompagnement en faveur des REL, c'est quelque chose qui est à la fois top-down et bottom-up. En bottom-up, ça ne marche pas. Ce n'est pas juste faire des choses. Au bout d'un moment, on fait des choses et on ne sait plus où les mettre. Et il n'y a plus d'une politique d'État ou d'établissement, mais ça ne marche pas. Donc, il faut absolument des politiques euh, d'accompagnement. Euh, les mots inclusifs et équitables et de qualité sont importants. On, euh, on reprendra peut-être la discussion sur le mot multilingue. C'est vrai que... Une des choses qui faisait très, très peur à tout le monde, c'est dans un système qui serait libre, donc forcément aussi un peu libéral, de voir la puissance dominante l'emporter, la puissance dominante linguistique, c'est la langue anglaise. Donc, est-ce que quelque part, c'est quelque chose d'inévitable Ou au contraire, est-ce que quelque part, il existe plein de vraies bonnes solutions pour, pour avoir quelques, des solutions plurilingues ou multilingues euh, et le quatrième, c'est de chercher des modèles de durabilité pour les REL, c'est-à-dire ne pas être un modèle poussant à l'hyperconsommation. Tout à l'heure, il y a eu une question en préparation qui était, « Oui, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus à la création que à l'utilisation, à l'amélioration, à la rénovation ?» C'est une très bonne question. Ça peut rentrer parfaitement dans ce point 4. Alors, une petite question un peu provocante, c'est, euh, très bien, « Ok, on a compris, il fallait être libre. » mais est-ce qu'on peut être juste libre dans l'esprit Donc, libre dans l'esprit, c'est de se dire, mais je suis pour. Voilà, c'est bien. Euh, et la réalité, c'est qu'il y a plein de sites, y compris des sites institutionnels en France, qui sont libres dans l'esprit. Donc, qui, quand on discute avec les concepteurs, quand on discute avec les pouvoirs publics, mais la France va se vanter d'être une championne de, du monde des ressources éducatives libres ou des ressources éducatives ouvertes et d'en avoir plus que tout le monde. Mais en fait, quand on se met à gratter, malheureusement, il y a énormément d'obstacles qui font qu'on est libre dans l'esprit, mais on ne l'est pas en réalité. Alors, c'est quoi les nombreux obstacles ben, C'est le fait qu'on est libre, mais on a oublié de mettre une licence. Or, quelque part, ne pas avoir mis de licence, ben, c'est juste de dire ben, « le jour où jouerai, je voudrais, je pourrais décider que finalement, tu n'avais pas le droit d'utiliser ce cours. » Donc, je ne t'ai pas donné le droit de l'utiliser. La licence, c'est ce qui permet effectivement à quelqu'un de l'utiliser de façon raisonnable. Ou alors, on utilise des licences qui sont beaucoup plus difficiles à lire, des licences un peu anciennes. Alors ça, il y a des vraies raisons qui sont des raisons historiques. À un moment donné, le logiciel libre avait un temps d'avance sur les ressources éducatives libres. Donc, ce n'était pas étonnant de voir que ces licences du monde du logiciel bah, soient un peu… qu'on se dise, bah, j'ai qu'à prendre celles du logiciel libre. Sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont pas adaptées, elles ont du mal à marcher. Il y a des anciennes licences, c'est-à-dire que même dans Creative Commons, il y avait des clauses qui, à l'époque, étaient libres, et puis on a évolué. On a compris qu'il y avait des nouveaux problèmes. On avait compris aussi, justement, que la technologie, euh, la traduction automatique, par exemple, permettait de traduire facilement ou raisonnablement facilement des documents. Et donc, à mince, soudainement, ben, quand on utilisait des euh, licences avec la clause ND, et ben, en fait, ça a coincé. Des licences maison, des universités qui se sont dit, mais moi, j'aime ai, aucune licence, donc je vais écrire ma propre licence. plus embêtant, c'est des licences dans lesquelles il va y avoir, en plus de la licence, il va y avoir des, méta, des, des, des mentions globales, donc des choses qui sont en contradiction. Des licences qui sont très difficiles à trouver, qui sont en bas de la page, sur un transparent, en début du document, qui sont dans les métadonnées, qui sont écrites en texte libre ou bien même des licences peut-être, mais malgré tout une peur colossale de, de l'intrus qui fait que les, les gestionnaires des sites vont interdire aux robots, donc comprendre aux, à ceux qui vont permettre ensuite l'indexation de ces ressources, d'entrer pour pouvoir effectivement trouver ce qui se passe. Donc on, on est dans un système un peu curieux où effectivement, il y a énormément de gens qui sont ouverts dans l'esprit, mais dès qu'on se met à gratter, eh ben, on voit que c'est un problème. C'est un des travaux qu'on est en train de faire à Nantes, qui est justement d'essayer de faire un peu le, le tour de toutes ces choses-là. Quand ensuite, on va voir les opérateurs, et ils sont assez étonnés quand on leur dit « mais en fait, ton truc, il n'est pas ouvert du tout ». Parce que bien sûr, pour eux, il est. Mais en fait, les, les problèmes qu'ils ont là, b, ils vont, ils vont, ils vont avoir des conséquences. Alors, voici des exemples, c'est censé être, ne pas être méchant, donc ça, c'est notre ministère de l'enseignement supérieur qui va écrire que tous les autres contenus sur le site sont couverts par le droit d'auteur, toutes reprises, et dès lors, alors il me manque des bouts, il faut l'accord de l'auteur, il faut l'intégrité, on a le droit de rien changer. Donc en fait, en fait des clauses qui sont extrêmement dures, quoi, qui n'ont rien à voir avec les, les, les ressources ouvertes. Donc, ça, c'est pourtant un site qui dit euh, nous, euh, nous, nous hébergeons énormément de ressources éducatives ouvertes. Alors, on va trouver des clauses comme ça. Là, on voit le petit logo CC et puis on voit droit réservé à l'éditeur et aux auteurs, qui n'a absolument pas eu de licence Creative Commons, bien sûr. Euh, là, et puis, ce que je disais tout à l'heure, une licence Cécile. Donc, dans tous ces cas, Alors, les raisons de tout ça sont un peu compliquées, mais euh, la bonne volonté, elle, elle existe. C'est simplement des couches et des surcouches un peu à la française, de comités, d'organisations, de responsables qui ont chacun eu droit à faire une partie du site web et euh, qui, euh, qui font qu'on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu en contradiction. Euh, l'université numérique, alors là, par contre, chapeau, c'était plutôt quelque chose de très bien, où j'ai trouvé ben, la phrase qui nous attend, c'est-à-dire que tout est réservé, sauf s'il y a une clause euh, typiquement Creative Commons, qui l'emporte sur ben, la, la, la, la, règle, la règle générale. Donc là, c'était quelque chose qui me semblait tout à fait bien et euh, je vois qu'il y a Alain dans le coin, je ne sais pas s'il si est encore là, mais je suis allé fouiller du côté d'Eduscol, en train de me dire que j'allais taper sur les doigts, et en fait pas du tout. Là aussi, euh, les documents proposés en téléchargement, sauf indication contraire, sont mis à disposition les, selon les termes d'eux. Alors remarquez qu'il y a une vraie différence entre les deux approches. La première est, est close par défaut, et cette approche pour Eduscol est ouverte par défaut. Donc ce sera intéressant de savoir laquelle est la plus efficace. Alors Un très bon modèle hein, que je recommande et qui est dans le monde francophone, c'est celui de louvain neuve qui a un, un catalogue de ressources éducatives libres extrêmement bien construit et surtout des solutions techniques intelligentes et une très bonne compréhension de, de finalement à quoi ça sert de, de, de comment on rend ouvert, à quel moment, les différentes choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je, je sais que Périne connaît très bien et qu'elle est susceptible d'inviter ces gens-là à faire un exposé. Alors maintenant, l'intelligence artificielle, puisque je n'en pas parlé jusque-là, donc c'était quand même ça le but du jeu, hein, de, de faire le lien avec l'IA. Donc euh, l'IA, euh, c'est euh, juste, se rappeler que dans le, cas, le contexte de l'éducation, Bon, c'est de se dire qu'il y a plusieurs tâches possibles. On peut savoir une IA qui nous permet de comprendre ce qui se passe, donc de décrire, une IA qui nous permet d'analyser ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé, c'est-à-dire finalement qui nous permet de, de, de comprendre les comportements autour de quelque chose, une IA qui nous permet de prédire, donc qui doit être capable de, de, de savoir ce qui va se passer demain. Et enfin, une IA qui est capable de prescrire, c'est-à-dire qui doit être capable demain de euh, ben, de trouver, de trouver de, de, de proposer une solution à quelqu'un. Alors, mettez-le dans le sens des ressources éducatives libres, et ce petit diagramme, je remercie François Boquet de l'avoir suggéré, c'est un petit diagramme qui nous fait dire, dans un cas, ben, c'est une IA qui juste, nous dit, ben, voilà les ressources qui existent, la deuxième, c'est ben, qui est capable de nous dire, ben, voilà les, les ressources éducatives libres qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, celles que les gens sont en train d'aimer, celles qui ont des défauts, celles qui ont des, des, des soucis. Euh, prédire, c'est quelque part être capable quand même de pouvoir savoir qu'est-ce qu'une personne va avoir envie d'utiliser comme ressources éducatives libres. Et prescrire, c'est d'être capable de dire, tiens, tu devrais lire ça et d'anticiper la suite de la formation de quelqu'un par, par, par ça. Donc l'intelligence artificielle trouve tout son sens dans les ressources éducatives libres, au sens où il y a un matériel, donc il y a de la data, de très très grande quantité, de deux formes différentes, il y a de la data contenue, donc les ressources elles-mêmes, et puis il peut y avoir de la data euh, navigation, euh, les personnes, les gens qui sont allés, qui consomment et qu'on peut effectivement euh, interroger c'est-à-dire pour savoir, essayer d'anticiper ce que les gens ont envie d'avoir. Les gens, ça peut être soit des élèves, soit des enseignants. Dans le contexte des ressources éducatives libres, bien, juste ce slide qui est déjà un petit peu dépassé, mais qui vise à dire que la quantité de ressources éducatives libres est en augmentation constante, et c'est donc des... Euh, milliards de ressources. Alors bien sûr, quand on dit ressources, ce n'est pas des cours, c'est toutes sortes de grains qui peuvent entrer qu'on peut trouver aujourd'hui euh, pour, euh, pour pouvoir baser mais, euh, toute la partie AI là-dessus. Avec plein de défauts, que ben, cette, ces ressources sont un petit peu partout, elles sont extrêmement disséminées que ces ressources sont de toutes sortes de modalités. Il va y avoir des vidéos, des PDF, des textes, des, euh, des transparents. Enfin, on peut trouver toutes sortes de choses, toutes sortes de formats, toutes sortes de langues, ce qui n'est plutôt pas un défaut, mais plutôt une qualité. C'est juste que ça rend plus difficile ou plus intéressant le travail de, de l'IA. Qu'il y a des problèmes de droit, c'est ce dont je parlais ici. C'est que parmi toutes ces ressources, eh ben, il y a celles qui sont très bien euh, ventilées, celles sur lesquelles on connaît la licence parfaitement, et toutes celles sur lesquelles on ne sait pas. Il y a des niveaux de qualité qui sont différents, et puis il euh, y a des euh, modèles d'utilisation qui sont euh, inégaux. En fait, ça, ça ferait référence au fait qu'on trouve une ressource, mais si on ne sait pas pour qui elle, puis quel âge, quelle difficulté. c'est un petit peu plus compliqué. Un des vrais problèmes qu'on va trouver, et qu'on va trouver beaucoup d'ailleurs dans le monde francophone, c'est les liens morts. C'est-à-dire que vous avez trouvé dans un catalogue de, de votre université virtuelle favorite, vous avez trouvé un cours qui vous plaît, vous cliquez et vous arrivez nulle part. Donc ça, c'est un problème. Donc ça, c'est un problème qui est lié à, à plein de choses. Mais c'est aussi un problème, bien sûr, pour l'IA, mais c'est aussi un problème pour nous, et c'est aussi un problème par rapport à l'image qu'on peut véhiculer. Alors, il y a besoin de ressources éducatives libres propres. Alors, propre, c'est un mot au sens de se dire, on a vu qu'il y avait ce problème sur l'IA mort dont je parlais, mais il y a surtout ce problème des ressources. Et donc, je vais déclarer trois raisons pour lesquelles ben, ce qui marchait dans un monde sans IA va cesser de marcher dans un monde avec IA. Un premier problème, c'est le phénomène d'amplification. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'erreur est humaine. Et le troisième, c'est que eh ben, dans la prochaine génération de travaux où on a besoin d'être capable d'analyser en profondeur les ressources éducatives libres. Donc le phénomène d'amplification, de, de, c'est qu'il y a nécessairement un changement d'échelle quand on passe de l'homme à la machine. Si c'est moi, en tant qu'enseignant, je suis capable de recommander une ressource, oh, ça me prend une heure pour trouver le, ce que j'ai envie de recommander. Pour lire une ressource, je vais peut-être passer une journée pour lire et bien digérer une ressource, et peut-être pour en construire une, si elle n'est pas très longue, ça peut me prendre une semaine. Bien entendu, si c'est une intelligence artificielle, si c'est un logiciel, ben, recommander, lire, construire, à partir du moment où les datas existent, ben, c'est affaire de secondes, c'est affaire de millisecondes. Donc, quelque part, ce passage à l'échelle fait que, eh ben, euh, eh, eh ben, il y a des couacs qui apparaîtront et en se démultipliant. C'est-à-dire qu'une erreur qui est commise par moi, elle ne se verra pas. Une erreur qui sera vue par la, commise par la machine, elle va se voir. Donc, ça, c'est l'argument, l'erreur est humaine. Et ça, on le connaît dans tous les aspects sur l'intelligence artificielle. Un médecin humain qui commet une erreur, c'est embêtant, c'est parfois même un procès, mais on l'accepte, entre guillemets, c'est quand même quelque part humain. Une IA qui commet une erreur, on ne l'accepte pas. Donc, si quelque part, vous avez une IA qui vous sert à trouver des ressources éducatives libres et qu'elle se trompe, on ne l'acceptera pas. Donc, pour que l'IA ne se trompe pas, il va bien falloir que les informations sur lesquelles elle travaille, sur sa collection de données, elles soient correctes. Et vous prenez le problème des licences, si l'IA se met à recommander que des, des, euh, des ressources qui ne sont pas licenciées, que vous, vous allez utiliser parce que vous allez penser qu'elles le sont, puisque finalement, elles sont arrivées par un, un moteur de recherche qui serait très, euh, euh, très ressource éducatives libre, et bien vous allez coincer complètement. Donc ce côté, l'erreur est humaine, c'est un phénomène classique en intelligence artificielle, mais qu'on va retrouver exactement ici. Le troisième, je l'ai appelé d'Alta Vista à Google. Dans la fin du XXe siècle est apparu Google. D'ailleurs, je ne vous cache rien. Alors, quand Google est arrivé, ça a été la révolution. En l'espace de quelques secondes, Google est devenu le moteur de recherche de référence. Alors, historiquement, la raison qu'on met à numéro un pour expliquer pourquoi Google a dépassé tout ce qui existait jusqu'à c'était qu'ils avaient trouvé un algorithme qui était brillant, qu'on appelle le PageRank, et qui permettait de prédire mieux que les autres qu'est-ce qui était pertinent et qu'est-ce qui n'était pas. Mais il y a d'autres choses qui ont, qui ont marqué l'époque. Alors, ce n'est pas que Google. Google a mieux fait ce que d'autres étaient en train de faire, mais enfin, c'est important. Donc, la première, c'est que Google était capable, et ça se voyait, moi, je me rappelle à l'époque, de donner les réponses beaucoup plus vite que les autres. Donc, vous étiez impressionné par le fait que non seulement c'était plus pertinent, mais vous aviez une réponse plus vite. Et d'autres raisons qui étaient intéressantes, c'était que l'analyse qui permettait à Google de donner, de recommander telle ou telle page, reposait sur une analyse des documents plutôt que des métadonnées. Alors ça, ce point-là est, est important. Donc, analyser sur les métadonnées, c'est ce qui se passait un peu avant, c'est-à-dire vous preniez le titre, peut-être l'auteur, peut-être un ou deux champs, les mots-clés, typiquement il fallait mettre des mots-clés, et donc vous faites une recherche sur juste ces éléments-là. Et là-dessus, vous allez faire des comparaisons entre un titre et un autre, des choses comme ça. Et euh, la fin de, des années 90, c'est le moment où les outils ont commencé à être capables d'analyser en profondeur. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, sur les ressources éducatives libres, bah, en fait, on en est encore à l'époque à Aujourd'hui, les moteurs qu'on va trouver sur les différentes universités numériques thématiques, mais aussi sur les moteurs des grandes, des grandes plateformes internationales, sont essentiellement des moteurs de recherche sur les métadonnées. Pour pouvoir analyser les données elles-mêmes, il faut pouvoir avoir accès à ces données. Or, quelque part, pour avoir accès à ces données, il faut effectivement avoir des crawlers, des robots qui vont se promener, qui vont récupérer les données, donc les textes, imaginer les pages web, les slides, et puis faire des analyses avec des outils de traitement de la langue, avec des outils de l'IA, récupérer tout ça, créer des, des index, euh, faire des analyses sémantiques, c'est-à-dire pas juste trouver les mots-clés, mais trouver aussi de quoi ça parle, essayer de deviner la difficulté, en fait des questions un petit peu compliquées comme ça. Euh, plus concrètement, la situation, quand vous voyez où sont les ressources éducatives libres aujourd'hui ben, vous allez trouver, le mot anglo-saxon repository recouvre deux réalités, la collection et le catalogue. Donc la collection, c'est le fait que dans un même lieu, vous avez à la fois les, euh, les données entièrement, c'est-à-dire les, les vidéos, les, les, les cours, vous avez tout, et puis bien entendu ensuite le catalogue qui permet de rechercher. Donc, ça, c'est ce qu'on va trouver sur des grands sites internationaux et probablement la plupart des grandes universités américaines. Le catalogue, par contre, c'est l'idée d'avoir à un endroit un catalogue de très grande qualité qui vous permet d'avoir toutes les métadonnées au niveau du catalogue, mais par contre, tous les cours eux-mêmes sont distribués un petit peu partout. Donc, typiquement, c'est ce que font les universités numériques virtuelles. C'est-à-dire que vous avez un catalogue avec des outils extrêmement intelligents et bien fichus pour aller chercher des choses dans le catalogue. Mais par contre, tous les cours eux-mêmes sont distribués sur plein d'universités un peu partout. Avec des difficultés qui font que ben, la curation est différente, mais aussi vous vous mettez à la place de l'intelligence artificielle, ce n'est pas facile de se mettre à la place d'une IA, mais mettez-vous à la place de l'IA, qui soudainement se retrouvent obligés d'aller à l'université de Reims, de Rouen, de Lille, de Bordeaux, de Nantes, etc., qui vont avoir des structures différentes, qui vont avoir des règles vis-à-vis -vis des robots différentes, qui euh, les concepteurs des cours vont, être, vont avoir un suivi des logiques différentes, et donc il faut essayer de retrouver tout ça là-dedans. Et on, est, on se dit que c'est facile, parce qu'on a justement l'habitude de voir les moteurs de recherche de type Google faire ça très très bien, mais un grand renfort d'argent, et là, on va se retrouver à un autre problème qui va être que pour pouvoir faire aussi bien sans argent, eh ben, il va peut-être falloir quand même s'organiser un petit peu mieux. Bon, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le bon panorama sur les trois grandes raisons pour lesquelles l'IA, quand elle arrive sur ce domaine-là, a des difficultés. Quelques challenges pour l'IA. Il y a déjà les challenges qui ne sont pas pour les ressources éducatives libres, pas des challenges de l'IA, mais je ne vais pas en parler. Il hein. y, y a plein de gens qui vont pouvoir dire ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, les ressources éducatives libres, faut faire ça, ça et ça. Moi, ce que je vais parler, c'est des challenges qui relèvent de l'intelligence artificielle. Je vais en donner quelques-uns. Le premier, c'est la question de rechercher des REL. Aujourd'hui, trouver des ressources éducatives libres, c'est juste pas facile. La seule manière de faire, c'est d'aller essentiellement, euh, vous savez dans quel catalogue chercher, et donc vous y allez. C'est un peu comme quand vous avez chez vous les différents euh, documents publicitaires pour vos hypermarchés, et il faut regarder dans tous les hypermarchés, l'un après l'autre, pour voir s'il y a le truc que vous voulez. Alors Peut-être que vous savez que tel hypermarché vous plaît plus, donc vous regardez que ce prospectus-là, mais enfin, globalement, on en est là. Or, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire avec le web. On a l'habitude d'utiliser un moteur de recherche unique, un point d'entrée qui nous permet de tout regarder. Nous n'avons pas aujourd'hui un moteur de recherche qui nous permet de retrouver au niveau global des ressources éducatives libres. Voilà. Donc ça, c'est quand même un souci. Euh, donc avec ça, on a bien sûr le problème des métadonnées, parce que si tous ces moteurs de recherche vont dépendre de métadonnées et qu'on sait qu'il y a une difficulté juste énorme à remplir les fichiers de métadonnées de façon correcte, ben, le système se coince, d'où la nécessité de faire de l'IA pour éviter de passer par les métadonnées. L'adaptative learning, c'est l'idée que ben, si on veut utiliser les ressources éducatives on ne va pas seulement pouvoir trouver des choses, mais trouver ce qu'on cherche nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en fonction de son parcours, de ce qu'il a fait avant, de toutes sortes de choses, qu'on puisse s'adapter pour pouvoir ben, effectivement, ben, avoir des recommandations de ressources éducatives libres adaptées à son profil d'enseignant ou à son profil d'apprenti. Alors, ça, c'est un projet que je suis en train de mener en ce moment. C'est justement de me dire, ben, est-ce que je peux aider quelqu'un à construire des REL, si possible, pas à partir de rien mais justement à partir de toutes les REL qui existent déjà. Donc, est-ce que je peux m'embarquer dans quelque chose dans lequel j'écris mon schéma de cours Et puis ensuite, l'intelligence artificielle se charge de me retrouver des ressources éducatives libres dans les différents catalogues qui permettraient de dire, ben là, si tu utilises ce morceau-là, ce sera très bien. Et là, ici, il y a un jeu de transparent que tu devrais pouvoir utiliser, et ainsi de suite. Euh, Celui-là, j'en parle, juste pour vous faire peur à tous. On a des fake news, du fake Elvis, du fake ceci, du fake cela, à quand le, prochain fake, le premier fake cours Le fake cours, c'est, ben, vous dites, ben, je veux un cours sur Napoléon Bonaparte, et euh, j'ai exactement deux heures, et à ce moment-là, toute l'intelligence artificielle vous trouvent tous les morceaux de ressources éducatives libres qui peuvent exister, et vous disent, « Voici un cours de deux heures sur Napoléon Bonaparte. » Je suis sûr qu'après avoir entendu ce que je viens de dire, vous vous dites, « Je n'ai peut-être pas envie de faire des ressources éducatives libres. » Mais enfin, bon, c'est des vraies questions pour l'IA qu'il va falloir traiter, regarder un moment ou un autre. Donc, il y a probablement d'autres défis pour l'intelligence artificielle, et je serais ravi d'en avoir. Bon, je vais aller vite sur ces dernières parties, sinon il n'y aura vraiment pas le temps de, de débattre. Mais juste pour dire qu'il y a plein de projets euh, ressources éducatives libres qui me tiennent à cœur. Le fait d'avoir soutenu la recommandation en 2019, je ne détruis pas. Projet X Syngone, c'est donc de dire que ça fait un moment qu'on travaille à Nantes sur justement de l'intelligence artificielle pour pouvoir euh, faire de la recherche de ressources éducatives libres, mais aussi pour pouvoir faire de la recommandation de ressources éducatives libres. C'est un projet passionnant qui vient de se terminer. Donc, on a toute une série de livrables et de choses qui sont là. C'est encore très compliqué. Et un des défauts du projet, c'est justement qu'on est très faible sur les ressources francophones. Pas par volonté politique, mais parce que c'était bizarre, mais c'était plus difficile de mettre le monde francophone dans le projet. Ce serait un débat en lui-même d'expliquer pourquoi. Donc, ça, je ne résume pas. Classcode, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, ce qui était intéressant, c'est que c'était un projet... A priori, un peu dans la lignée de ce que proposait euh, ou ce que disait Alain Thier tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant… Bah, le, le, effectivement, il y, a, il y a plusieurs mythes fondateurs dans l'éducation euh, nationale. L'un d'entre eux, c'est qu'il faut être capable à la fois de faire de l'éducation et de faire gagner de l'argent à quelqu'un. J'avoue que je n'ai pas compris. Je vais être très bête, mais je n'arrive toujours pas à le comprendre. Et donc, il fallait effectivement expliquer à l'époque, lors de, de, des appels à projets, qu'il fallait, euh, fallait à la fois avoir des projets innovants et en même temps que, quelque part, que la pérennisation financière des projets se continue. Donc on était passé avec un projet qui était entièrement basé sur des ressources éducatives libres et, euh, et qui a fonctionné, qui a réussi à, d'une part, être accepté, donc c'est très bien, et qui aujourd'hui est un très, très joli projet. Euh, si ça, celui-là est important, ce transparent-là. Donc, c'est de dire que nous avons un projet aujourd'hui en France, c'est à Nantes, en collaboration avec quatre autres universités européennes, de créer un jeu sérieux pour apprendre à faire de l'éducation ouverte. Donc, ça, c'est un des grands manques. Il y a des bouts de choses pour apprendre à faire de l'éducation ouverte. L'UNESCO est en train de préparer une traduction française d'un cours qui a été bâti en Nouvelle-Zélande et qui est en train d'être testé par l'ICDE en ce moment, donc qui va bientôt être en circulation. Et nous, on a créé autre chose, on a créé un jeu sérieux. Donc, vous êtes un personnage qui se promène dans un, un monde plutôt 2D que 3D, ou on va dire 2D et demi, et il vous arrive toutes sortes d'aventures pendant lesquelles vous apprenez, bien sûr, les concepts de l'éducation ouverte. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que donc, le jeu se finit dans deux semaines et le mois de mai sera notre phase de test. Donc, si vous avez envie de bêta-tester le jeu, vous envoyez un mail et on sera ravis de vous inclure dans le test. On aura besoin de gens qui ont quelques heures en mai pour pouvoir ben, effectivement jouer au jeu et euh, dire Ah ben oui, j'ai appris, j'ai pas appris, euh, voilà si ça marche ou pas. Euh, le transparent pour faire plaisir à Alain, mais je ne l'ai pas rajouté parce qu'il était à là, mais parce que c'est important pour nous c'est on s'intéresse aussi à l'éducation ouverte et à l'intelligence artificielle ensemble dans le domaine de l'éducation nationale et euh, donc de l'éducation secondaire et primaire. Euh, on a ce qu'on appelle un groupe thématique numérique, c'est-à-dire un endroit où on réfléchit, où on fait de la veille et où on se pose des questions en collaboration avec le ministère. Euh, donc, on est très fiers très contents de travailler avec eux sur ça. Et enfin, euh, et enfin ben tout ça, ça, effectivement, ça ne débouche pas sur, mais c'est quelque part, ça légitime le fait qu'on a demandé à organiser la conférence Open Education Global en octobre prochain. Donc, je vous invite à venir, ça c'est évident. Je vais en dire quelques petits mots, c'est Périne a dit tout à l'heure qu'elle-même fait partie de ce qu'on appelle le board de Open Education Global. Donc, c'est une association à but non lucratif, alors basée au sens, basé en fait, elle est basée partout dans le monde, mais quelque part, sa déclaration d'utilité publique, elle est aux États-Unis. Au départ, c'est une initiative du MIT. Donc, euh, c'est les grosses universités américaines qui ont vraiment soutenu ça, pas nécessairement, enfin, plutôt par philanthropie, à mon avis, vraiment euh, dès le début. Ça s'appelait OpenCourseWare au début. Il y a de, les membres, ce pas des personnes, ce sont des universités, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Donc, si votre université n'est pas non membre, ça peut être une bonne chose de lui demander d'être membre. Il y a donc un board. On a eu une présidente française qui s'appelait Sophie Touzé et qui, jusqu'à il y a 3-4 ans, était présidente. Et donc, ben, il y a une conférence annuelle, et cette fois-ci, pour la première fois, elle aura lieu en France, et ce sera même la première fois que ce sera dans un pays francop jeune. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pays francop jeune, bon, ben, je découvre. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que la conférence est patronnée par l'UNESCO. Euh, donc, ça, c'est fort, ça, c'est pas évident, c'est rare que l'UNESCO patronne un événement qu'elle n'organise pas elle-même, et on a plein de gens qui ont, sous différentes formes, indiqué leur soutien le ministère de l'Éducation nationale, le, celui de l'enseignement supérieur, le CNRS, euh, la délégation française à l'UNESCO, les bibliothécaires et documentalistes universitaires de France, euh, l'ONeige. Donc, on travaille avec plein d'organismes pour qu'ils soient là et pour que euh, la, la conférence se soit réussie. La conférence, nous, on lui donne Quelques objectifs. Les objectifs principaux, c'est, au niveau international, c'est de soutenir euh, le, le travail de la, la, la coalition dynamique et donc la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO. Donc, pour pouvoir soutenir ça, c'est euh, se poser des questions euh, point par point pour essayer de voir qu'est-ce qui marche dans le monde et qu'est-ce qui pourrait marcher. Il y a un objectif en France pour ça, c'est aussi de faire avancer de façon décisive les, les ressources éducatives. Donc, c'est un gros événement politique. On doit pouvoir y faire venir des, on va dire des stars mondiales et des poids lourds politiques mondiaux. Je cherche à faire venir des poids lourds politiques français, pour qu'ils puissent dire que c'est important. Donc, il faut qu'on avance encore d'un cran, même s'il si y a un discours qui est un discours pour dire que tout le monde trouve que c'est important. Mais là, on a vraiment envie que des personnalités, en tant que personnalités, puissent dire que c'est important et qu'on puisse ensuite, bien entendu, faire suivre des faits, ces, ces choses-là. Il y a un objectif pour Nantes, c'est notre université à Nantes a décidé que tout ce qui est open, c'est vraiment très bien. Nous avons un vice-président vice de l'université, vice qui est vice-président formation et ressources éducatives libres. On doit être le premier cas au niveau mondial là-dessus, on en est très fiers. Et la présidente elle-même a accepté d'être co-présidente du Congrès puis des objectifs secondaires. Quand je dis secondaire, ça fait tout de suite comme si c'est moins important. C'est juste parce que les trois premiers se déclinent international, France et Lente. Le multilinguisme, tout à l'heure, vous en parliez, Périne et Alain, c'est important. J'ai utilisé multilinguisme et pas bilinguisme. Ce n'est pas une histoire de bagarre entre les Français et les Anglais. Ça doit être une histoire de comment est-ce que, dans tous les pays du monde, les gens peuvent apprendre dans leur langue, tout en profitant d'une connaissance mondiale qui se transmet à travers les langues. On commence à avoir là aussi en intelligence artificielle la possibilité de faire ça. On cherche aussi à faire intégrer la communauté française dans ces communautés internationales. Tout à l'heure, j'étais un peu embêté qu'on explique que la communauté, l'autre, c'est la conférence anglophone et puis il euh, y a le, la conférence francophone. Je ne vois pas ça comme ça. Il faut qu'il y ait une communauté mondiale, sinon si on oppose la communauté francophone à la communauté francophone, ça ne marche pas. Il se trouve que dans la communauté de Open Education Global, il y a une diversité linguistique et culturelle énorme. Mais il se trouve aussi qu'il y a peut-être un peu moins de francophones. Donc, un des objectifs, c'est que les francophones y trouvent toute leur place. Et puis, j'ai un objectif lié à ma discipline, c'est que je suis persuadé qu'il y a plein de problèmes intéressants, et je suis aussi persuadé qu'une des clés c'est le fait que les solutions arrivent par l'intelligence artificielle. Donc, on veut essayer de faire passer ce message et que les chercheurs en IA s'intéressent à ce domaine et puis arrivent à nous proposer des solutions. Conférence en, sur cinq semaines, avec quatre semaines du mois de septembre qui seront des semaines consacrées à examiner les fameux domaines d'action qu'on a vus précédemment, avec des webinaires dans chacune des six langues. Le but, quand je dis que c'était de faire du multilinguisme, c'est de le faire vraiment. On va avoir des webinaires en langue française, mais aussi en russe, aussi en chinois, aussi en arabe, euh, aussi en espagnol et aussi en anglais. Euh, et le but de ces webinaires pendant les quatre semaines, c'est de pouvoir ben, justement faire un état des lieux, un état des lieux au niveau mondial. État des lieux qui sera ensuite repartagé à Nantes, euh, dans l'espace physique de la Cité des Congrès. Euh, là, il y aura des débats avec, j'espère, des gens, à la fois des politiques, à la fois des décideurs, mais aussi des praticiens, pour pouvoir voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'on peut essayer de recommander comme solution pour que la recommandation ben, avance vraiment. Il y a aussi un learning lab, c'est-à-dire un endroit dans lequel des ben, gens peuvent apprendre tel ou tel aspect, ceux qui ne seront pas au point sur les licences Creative Commons pourront le faire, etc., etc., je saute celui-là, c'est juste pour expliquer qu'il commence à y avoir un plan, il commence à y avoir une organisation. Euh, mais c'est surtout pour dire que, B, ben, on a besoin des gens qui écoutent aujourd'hui et des gens qui, euh, en France, mais ailleurs, euh, pour contribuer au webinaire, puisque les webinaires, je dis qu'il y en aura en langue française. Donc il y a un appel à manifestation qui va sortir avec la Open Week, donc euh, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Euh, la semaine prochaine. Donc, euh, on cherche des gens, euh, donc si vous avez des choses à raconter, s'il vous plaît, soumettez, soyez là. Euh, on aura besoin d'organisateurs, donc des gens qui auront envie de jouer un rôle un petit peu de modérateur là-dedans. On va avoir besoin de rapporteurs, donc des gens qui vont avoir envie de rapporter lors du congrès, de dire, ben, voilà ce qui s'est dit, voilà ce que les gens ce jour-là ont pensé qui était important. Et puis ensuite, si en tant que collectif, vous avez envie d'être à Nantes et de proposer une table ronde, une session Eh vous êtes encouragé à le faire. En fait, mon discours à ce stade, c'est qu'il y aura des calls qui vont sortir, qui sont en préparation. Le site web existe déjà, même s'il n'a pas été lancé officiellement. Euh, mais en cas de doute, en cas de question, écrivez-moi, écrivez-nous là-dessus. J'arrête, j'ai fini avec beaucoup de voix ouais, comme prévu. Enfin, 55 minutes et pas 45. Euh, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ça. Il y a plein de gens derrière ça. Il y a à la fois les gens de la chère UNESCO à Nantes, il y a les différents projets européens ou les différents projets collectifs qui sont derrière. Et il y a énormément de discussions qui sont là-dedans. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Et je finis avec juste le mail une nouvelle fois. Écrivez-moi, écrivez-nous. Euh, on sera ravis de discuter. fini là c'est remarquable et moi, je, je, je, tu m'as tenu en haleine d'un bout à l'autre, même si je regardais aussi dans le chat, où il y avait beaucoup de discussions et des, voilà, qui, qui, qui faisaient écho à ce que tu étais en train de dire. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai envie d'inviter tout le monde à allumer sa caméra, puisque ça, c'est sympathique de voir un peu qui sont les personnes présentes. Euh, merci d'avoir tenu dans le temps en partie, parce qu'on a commencé un peu en retard et le, enfin, le temps que tout le monde arrive. Euh, encore une fois, cette, ce webinaire est enregistré, il pourra être revu sur YouTube. Et, euh, et donc, euh, eh ben, je vous laisse poser des questions à Colin. Ah. Cécile, Cécile qu'est-ce que tu voulais dire sur l'Abdu Alors c'est pas l'Abdu, c'est la DBU, c'est l'association la euh, voilà, des directeurs, directrices, personnels de voilà. c'est simplement dans l'autre sens si vous le googlez, puisqu'on va tous sur Google, hein, il voilà. vaut mieux mettre dans le, dans le sens non alphabétique des lettres. alphabétique, excusez-moi. Oui, moi, j'ai trouvé l'idée le, le, d'être vraiment dans le multilinguisme et de préparer la conférence euh, traditionnellement anglophone dans plusieurs langues, en, en mettant en valeur ce que souhaite l'UNESCO. C'est vraiment, Colin, être enfin, avoir raison, et c'est une ambition assez rare, finalement. Hein. Vraiment, bravo. Mais je veux laisser la parole à, à d'autres, peut-être Souleyman sous les mains tu... de quel pays du Mali ah oui. du Mali je suis du Mali oui eh ben on est ravi euh, vous, vous aviez pu venir ou tu avais pu venir au mois de novembre aussi ou pas du tout oui oui j'ai participé à plusieurs activités bon c'était un peu des activités je crois pour une semaine à peu près donc j'ai suivi quand même beaucoup de conférences et j'ai un peu intervenu aussi dans ce sens ouais, j'ai eu l'occasion de participer à à une formation au Sénégal la sur l'RL avec euh, Moktar. D'accord. Voilà donc euh, ce qui m'a fait aimer l'RL. J'ai ai même pu faire quelques, en tout cas, donner quelques formations au niveau des, des universités au Mali. Ah, C'est vraiment félicitations. Et, et tu travailles avec l'Université Virtuelle du Mali ou Non non non, je travaille avec l'AUF en ce moment. Avec l'AUF. et, et en... voilà. Lorsqu'ils étaient en train de déployer le projet id Ah oui, très bien. Voilà. Es... Ah oui. Est-ce est que tu as une question à Colin Non, non je n'ai pas, pas de question. Pas, pas de question. Euh, est-ce que l'indexation des REL pose problème Quand... Donc, Comment est-ce que tu trouves les REL sous les manes et comment est-ce que tu les indexes Bon, je le, comme je le disais dans, dans les chats, il y a, y a des outils euh, comment dire ça des, des outils euh, pour euh, transférer ou échanger les méthodes. Donc, on, on essaie de travailler avec ça. Mais malheureusement, le projet n'a pas vu, ça n'a pas été assez viable au niveau des universités. Ils, ils ne l'ont pas adopté comme il, ouais. il, il, il fallait. Et du coup, entre-temps... Euh, ils ont changé de plateforme, parce que ce n'est plus UDNF. Ils ont tout changé, les universitaires ne l'ont pas adopté. Mais quand même, moi, je suis dans le domaine de l'open access, raison pour laquelle je m'intéresse toujours au, au RL pour ma propre formation. Pascal Blanche répond à Alexandre Cali, qui signale la directrice du numérique de l'AUF, euh, qui était intervenue, alors pas en ce titre, mais au mois de novembre, je crois que c'était un peu sur sa nomination, elle, était elle est intervenue dans la, le panorama francophone. Euh, qui avait donc qui, Maintenant, tout est en ligne. On a mis sur YouTube. Vous pouvez retourner via Livestorm. Euh, mm -hmm. et, et je pense qu'il va y avoir des nouvelles, une nouvelle dynamique pour mm. l'idée neuf. Voilà. Sinon, il y a l'autre... Le, le Mona... développement d'un espace numérique francophone, pour ceux qui ne savent pas. OK. Il y a, a l'autre aussi qui s'investit beaucoup. Mona aussi de l'IFIC. Mona, là aussi. Oui, Mona, là aussi, absolument. Voilà, voilà, j'ai beaucoup échangé avec elle et beaucoup de collègues de l'Afrique subsaharienne. En tout cas, merci pour cet espace d'échange qui va favoriser un peu l'IRL au niveau de l'Afrique subsaharienne. D'accord, et notez bien, tous les derniers jeudis du mois jusqu'au mois de septembre, on se retrouvera comme ça autour d'une thématique ou d'une région et puis en avançant... Ben, les sujets, en fait. Hein. Ben, à chaque fois, il y a du partage de, de ressources. Est-ce que d'autres personnes ont des, des questions à poser à Colin euh, sur les sujets abordés Sinon, je réponds à une des questions que j'ai vues sur le chat sur les langues. Donc, euh, sur quelle langue Donc, le, euh, on, on, on a pris le parti pour, euh, de travailler en... Ben, de proposer les webinaires sur les six langues officielles des Nations Unies. Donc, ça a l'avantage d'être officiel et de ne pas rentrer dans des, dans des considérations compliquées. Donc, c'est l'arabe, le, le chinois, l'anglais, le, le français, euh, l'espagnol euh, et, le, le, et le russe. Euh, donc, on n'est pas certain qu'on arrivera à trouver de quoi meubler en russe, ou etc. Mais enfin, il y a, ça, ça nous donne un objectif. Rien interdit étant donné le format webinaire, qu'il y ait un webinaire dans une langue différente. Il y a quelque part juste à trouver la façon pour quelqu'un de le faire. Mais nous, notre, opérationnellement, on saura aider. On ne saura pas, bien sûr, trouver des interventions dans telle ou telle langue. Donc là, il faudra que les gens qui ont envie de faire un webinaire dans une langue en portugais, je le voyais par exemple, mais euh, disent, mais, euh, euh, mais on va essayer de le faire. Mais il y a, par exemple, euh, que ce soit au Portugal ou que ce soit surtout au Brésil, il y a une très, très forte communauté REL avec des gens extrêmement, enfin, qui ont, qui ont énormément travaillé sur le sujet. Donc, pourquoi pas oui, c'est vrai, c'est vrai, euh... Euh, si si euh, Alexandre est intéressé par le portugais, on, on peut retrouver les, je peux retrouver le contact au Brésil. Ouais. Mais ils pourront. Il pourront. Le, ouais, le, faut juste comprendre que c'est une manière là, de mettre le pied dans, dans la porte. C'est-à-dire que quelque part, c'est une conférence en langue anglaise. Ça l'a été depuis le début. Historiquement, c'est une communauté qui est née aux États-Unis. C'est amusant hein, quand vous trouvez les premiers personnes de Open Education Global, ceux qui ont monté cette communauté. C'était clairement des profs, on va dire, bien de gauche. Aujourd'hui, est-ce qu'on les appellerait des gauchos islamistes Je ne sais pas. Mais quelque part, c'était des, des gens, enfin, en gros, c'était des gens qui, euh, qui enseignaient les universités les plus prestigieuses américaines et qui avait juste cette frustration de n'être que en train d'enseigner aux enfants de riches et quelque part ils se sont dit mais non mais moi j'ai envie de partager bien au-delà ce travail qu'on est en train de faire donc ils ont commencé à le faire et ensuite curieusement mais leurs établissements y ont vu un bénéfice donc là c'est les fameux économ un modèle économique donc, les grandes universités américaines se sont dit, mais en fait, ça nous intéresse que nos stars de l'enseignement soient visibles internationalement, parce que ça vient en faveur de notre prestige. Donc, c'est toujours le côté où le libre peut être vite rejoint par le libéral, et où il y a eu plusieurs aspects qui ont fait que les anglo-saxons ont pris de l'avance. Mais aux États-Unis, vous allez avoir les très très grandes universités américaines qui sont très REL, mais vous allez aussi avoir tout ce qu'on appelle les « university colleges », c'est-à-dire les petites universités qui n'ont pas du tout le même niveau, qui seraient un peu… Alors, non, si je dis ça, je me fais tuer par les UT, mais qui auraient l'idée d'être des collèges, justement, ne cherchant pas à former des futurs masters, et qui avaient des soucis, qui étaient que les gens n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des bouquins. Et donc, quelque part, les ressources éducatives libres sont devenues le moyen de rendre… Euh, accessible euh, l'enseignement supérieur aux états unis d'ailleurs dans un système qui ne s'y prête pas. Voilà, mais ça c'était juste pour expliquer que chez eux ils ont des enjeux, des questions, un historique euh, néanmoins on les rejoint sur beaucoup de choses et surtout ils ont il euh, n'y a pas que les Nord-Américains, on va trouver les Sud-Américains aujourd'hui très très présents, et bon Périne les connaît, puisqu'elle les côtoie au bord, mais on va trouver les Sud-Américains, on va trouver de nombreux pays d'Afrique, on va trouver euh, toute l'Asie du, euh, du Sud-Est, etc., etc. Donc il faut faire cause commune avec eux. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui, qui connaît beaucoup de monde, mais finalement on a toujours peu d'occasion de, de, d'avoir un projet commun ensemble. Et ça c'est ce qu'on ce qu va, enfin, déjà on fait en animant ces webinaires, et ensuite on va vers les langues, mais déjà si on arrive à, à construire mieux le, le dialogue francophone, je trouve que c'est... C'est un vrai plaisir aussi. Et tu l'as tu, tu dit, Colin, on n'était pas, au mois de novembre, on a imaginé quelque chose d'assez innovant qui était de mettre à disposition de nouvelles personnes, de rencontrer un nouveau public et mettre à, à leur disposition notre expertise sur les ressources éducatives libres, l'open education et de se rendre visible. Euh, si, si on. on devait avancer, c'était sa suggestion pour la conférence Open Education Global de la fin de l'année, donc en francophone, c'est aussi d'avancer sur les mêmes terrains qu'eux, c'est-à-dire que parfois, les, les sujets ne sont pas les mêmes, enfin, pour euh, l'Europe continentale, on n'est pas du tout dans les mêmes montants de frais d'inscription à l'université, ça reste très abordable, voire gratuit, et... Euh, et le, le, le montant des manuels n'est pas aussi important qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, si l'année universitaire coûte entre 20 000 et 30 000 dollars, c'est juste les frais d'inscription, il faut repayer 5, 5 000 dollars apparemment, également pour les manuels eux-mêmes, hein, d'où toute cette question. Alors quand on, quand on croise les, les Américains et aussi maintenant les Britanniques, qui ont pris un peu les mêmes options, euh, ils sont vraiment très étonnés. Ils n'arrivent même pas à comprendre notre modèle et pourquoi on s'intéresse autant aux ressources éducatives libres. Mais c'est parce qu'il y a un enjeu quand même, quand même qui est très fort, euh, à la fois au niveau financier, qu'il ne faut pas négliger, mais aussi euh, juste sur la culture numérique et la culture du partage. Et on, on en revient euh, à notre introduction. Oui, c'est le partage qui compte. Et, et il y a plein de, de freins psychologiques pour les enseignants à pouvoir se servir ou pas se resservir euh, conformément aux droits de la propriété intellectuelle des cours des autres. Voilà. Euh, Est-ce qu'il est qu y a encore d'autres questions pour Colin Est-ce que Colin a trouvé d'autres questions dans le chat Parce qu'il y avait beaucoup de, en fait, de, de discussions très précises sur l'homme euh, est-ce qu'il faut aller euh, toujours vers les mêmes euh, solutions euh, c'était intéressant quand tu disais euh, on est encore euh, moteur des recherche des années 90 quand on réfléchit aux ressources éducatives libres c'est comme si on était resté coincé dans un autre euh, système de recherche en fait tu as vu ces ouais en fait je, je, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas oui, si vous m'entendez. Ok. Euh, oui, oui. Enfin, j'ai vu. Je, je, je vois beaucoup de questions. Enfin, beaucoup de, de choses. Je vais avoir du mal. J'ai fait un copier-coller pour tout récupérer. Euh, et je regarderai. Je de répondre. N'hésitez pas. J'ai vu des gens qui ont dit Ah, on est intéressé. Envoyez un mail. Parce que j'avoue qu'ensuite retrouver à travers d'un nom ou d'un prénom ou etc. Ça va être plus dur. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de, de, de donner un coup de main d'une façon ou d'une autre. Euh, on vous recontactera. Donc, envoyez un mail. Euh, sur les moteurs de recherche. Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il bon, y a quand même un enjeu financier, quelque part dans tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'IA et l'éducation, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, mais parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'éducation. Et donc, quand vous êtes chercheur, vous avez besoin d'avoir de l'argent pour financer votre recherche, pour payer les doctorants. Et donc, eh ben, on va se retrouver assez plutôt à tendance à trouver des sujets de recherche qui sont liés à des, des, des choses qui peuvent être économiquement Viabilisé par par par des partenariats, par, par différentes choses. Et, euh, et donc, ressources éducatives libres, ben, ce n'est pas tant que ça. Euh, la logique que Aldalent y du début est une logique assez, assez générale, hein, celle de se dire, bon, ben, euh, l'éducation ne peut pas être un trou sans fond où on met de l'argent, il faut que vous arriviez avec des solutions qui sont euh, rentables. Et quand vous n'avez pas de bonne réponse ou que votre réponse, elle est bonne pour vous, mais ce n'est pas celle qu'ils attendent, c'est compliqué. Mais, euh, et donc, voilà, que, quand on fait une recherche extraordinaire, il y a quand même énormément de gens qui ont travaillé, qui continuent à travailler, et il y a une puissance financière pour créer des outils qui est, est phénoménal. Mais, euh, mais, on va dans le bon chemin. Oui, la, la question se pose beaucoup à l'éducation nationale également, hein, quand même, du prix de, des manuels. La question des manuels est à, dans le confinement, a été une grande une, une question très ah ben bien. intéressante à observer. Moi, en tant que mère euh, d'enfant, et, et, et j'ai recueilli et puis j'ai été sollicité pour un article qu'on a rédigé à trois mains euh, action éducative pendant le confinement donc c'est une grande étude entre 31 pays hein, qui donnait un panorama de ce qui s'est passé pendant le confinement dans les pays et on, je, ça a vraiment été pour moi l'occasion d'un réveil sur le, le problème des manuels scolaires euh, de, de la maternelle à bah, au bac au baccalauréat français mais ça c'est un sujet que... a une doléance aux états généraux du numérique euh, oui, c'est un, un sujet. Pardon. Mais ça, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que quelque part, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à essayer de travailler avec, donc je vais le dire bien, la début, euh, sur justement le fait, parce qu'eux sont en première ligne dans la discussion avec les éditeurs, mais euh, il faudrait réussir à amener les éditeurs francophones à Nantes pour débattre. Parce que dans d'autres pays, c'est un peu le cas, et dans d'autres domaines, c'est le cas. Au niveau de la recherche, par exemple, j'ai dit dans l'introduction qu'il y avait ce mouvement vers l'open access, les grands éditeurs internationaux ont râlé comme des poux, mais quelque part, aujourd'hui, tous les grands éditeurs internationaux sont en train de faire des propositions de formules open access dans lesquelles ils vont gagner un peu moins d'argent qu'avant, mais ils ne sont pas idiots, il faut qu'ils adaptent leur offre pour s'ils ont envie de proposer un, pro un produit qui est à la fois adapté à ce que les gens demandent, et puis, quand je dis les gens, là aussi, c'est les pouvoirs publics qui sont fermes en train de dire non, non, on veut de l'open access pour ça. Bon, Aujourd'hui, il n'y a pas une demande claire de l'État en train de dire aux éditeurs, nous voulons des solutions euh, open education. Donc, les éditeurs ont le droit de faire des solutions qui ne sont pas open. Ils ont le droit, par exemple, de, alors je sais plus si on en est encore là, mais de dire si si on a des versions PDF, mais euh, je vous avais pour chaque licence PDF, il faut aussi acheter le livre. ce qui est quand même pas très open quoi. Donc, là, je vous offre le PDF à condition que vous, vous payiez pour le livre. Euh, je, moi j'avais calculé que c'était entre 400 et 500 millions d'euros par an la facture en France des manuels scolaires c'est payé par les parents, payé par les collectivités locales, les, les régions et compagnie donc c'est un, un, un gros sujet et il faut, que, il faut que le débat se fasse de la même manière que le débat s'est fait avec les, avec les éditeurs de, de la recherche mais il faut que ces gens-là, il, il, il y en a qui ont envie d'avancer, viennent à Nantes et qu'on commence à discuter, en train de dire, bon, très bien, nous, on va continuer à chercher des solutions ouvertes. On peut comprendre qu'il y a de la place pour les éditeurs privés, de la même manière qu'il y a de la place pour les éditeurs privés de logiciels dans un système dans lequel il y a du logiciel libre, maintenant, on en discute, on, on sort de l'affrontement parce que, parce que ça va être compliqué. Est-ce que je peux faire un petit commentaire Colin Oui, oui, oui. Oui, oui d'accord. Euh, euh, bonjour Colin, bon, bonjour Perrine, bonjour tout le monde. D Désolé d'avoir euh, rejoint le, la discussion un peu tard, j'avais un empêchement, mais je voudrais juste rebondir sur une question que tu as évoquée sur le plan, surtout sur le plan technique, les solutions que, qui, qui rejoignent un peu une perspective d'introduire de, de l'intelligence artificielle dans, sur les rel. Euh, la question, bon, j'étais très intéressé à cette question sur plus, à plus d'un titre, surtout que je, je, je fais de la réflexion sur deux, deux domaines qui se rapprochent énormément, les, les ressources éducatives libres et les, et, et les archives web. Donc, euh, je me suis posé la question, d'ailleurs j'ai rédigé, rédigé récemment un article dans DMS sur une analogie entre les deux. Moi j'ai l'impression que les ressources éducatives libres sont euh, actuellement, il leur manque quelque chose, qui peut renforcer un peu leur identité comme telle et, et, et, et, et se distinguer dans un, un écosystème dans lequel euh, tout est connecté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, euh, on est dans la société d'information, de des réseaux connectés, des réseaux, euh, de, des réseaux de, de, de données euh, ouvertes, etc. Et euh, j'imagine que si les réels ne parviennent pas à mettre une empreinte propre dans cet écosystème-là, euh, il va y avoir toujours cette confusion avec ce qu'on fait dans d'autres domaines, plus ou moins qui ont euh, la, la préséance d'exister avant. Euh, je vois l'analogie, quand je fais une analogie avec, euh, avec euh, l'indexation, les moteurs de recherche, les métadonnées, je retrouve exactement ce qu'on fait dans les archives ouvertes, avec les protocoles comme l'indexation, le, comme le PMH, le, le protocole of metadata harvesting, etc. C'est presque cette notion du système de base de données classique, vieillot, qui normalement doit évoluer avec, grâce à l'intelligence artificielle. Mais d'autres domaines y pensent aussi. Et comment est-ce que les réels pourraient effectivement marquer un terrain propre à eux pour s'établir comme étant une communauté qui a ses propres caractéristiques sur le plan technique, mais également sur le plan de contenu, typologie des ressources, etc. Et à mon sens, l'enjeu essentiel va se jouer là-dessus. Là On a évoqué un point de, du manuel scolaire, c'est très important comme une identité distinctive derrière par rapport aux archives ouvertes. Donc, focaliser là-dessus, ce serait très intéressant pour distinguer une REL d'un objet de recherche quelconque scientifique et mettre en évidence un peu cette spécificité qui peut venir à travers le l'homme, par exemple. Qui, quand même, c'est une c'est une c'est une norme de métadonnées pédagogiques, Il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, on constate aujourd'hui que le LOM, par exemple, il est très très très peu utilisé. Euh, même à travers des profils d'application adaptés à des contextes, à des langues particulières. Et, et c'est là où, à mon sens, il manque beaucoup de recherche et de travail, d'établissement, d'université de, de, de, ou bien de, de, de, de, de, de bibliothécaires pour essayer de mettre en place un profil d'application pour les ressources éducatives, afin de dégager dans le système d'indexation de collecte des métadonnées cet aspect pédagogique. Quand on voit dans les entrepôts aujourd'hui, euh, qui se prétendent être des, des entrepôts de ressources éducatives, Très peu, par exemple, proposent des indicateurs de recherche sur des éléments pédagogiques, par exemple, le niveau scolaire. Ou le, ou... Il y a ça, il y a également la notion de la granularité. Cela veut dire, j'ai beau trouver des cours dans, dans un entrepôt de ressources éducatives, mais il y a peu de chances à ce que je puisse les réutiliser, si on essaie de, de comprendre que l'une des caractéristiques d'EREL, c'est les 5 R de, de willet on les connaît, et, et, et là, tout simplement… Il y a un manque à gagner à ce niveau-là, un manque de formation et de sensibilisation auprès des concepteurs de REL, mais également des utilisateurs. Et à mon sens, c'est très important de travailler sur ces éléments distinctifs qui permettraient au REL de s'établir comme étant une pratique, une communauté de pratique internationale qui a ses propres règles. Je vois que le dernier, par exemple, les, les, les, le, congrès de, de, de, le, le congrès mondial des ressources éducatives libres de Ljubljana en 2017, euh, bah c'est une, une communauté de pratique qui essaye de, de distinguer un peu ce qui se fait autour d'elle, mais ça manque également d'adhésion plus large et, et d'engagement de, de, d'une communauté de pratique qui va travailler sur cet axe-là. À mon sens, les REL ont beaucoup à gagner de travailler sur une identité propre. Sinon, elles vont se fondre un peu dans ce qui se fait dans d'autres domaines. Alors merci. Et, et, et, et l'intelligence artificielle, elle est très, très… Elle est, vraiment, elle, fera la, elle répondra à ces questions-là. Il euh, y, y a Cécile qui nous a, qui nous a passé un, un manuel d'enseignement de, aux étudiants en histoire. Euh, c'est intéressant euh, Cécile, mais je me demande euh, comment on pourra. Enfin voilà, ça a déjà ça a été un projet pour un manuel. Et donc euh, c'est j'imagine que c'est modélisant pour vous ou... Oui, absolument l'idée, enfin euh, je ne vais pas parler euh, pour print ni saclé, ni UVSQ, hein, mais euh, en tant que euh, utilisatrice potentielle de ce e-manuel ouvert. Euh, il a été indiqué que ça pouvait être le départ, un point de départ pour une collection, puisque c'était suite à un appel à manifestation d'intérêt euh, national. Donc l'idée euh, dans les critères de, du ministère hein, en France, c'est de demander euh, les conditions d'une reproductibilité, en fait, ou en tout cas euh, le fait de transmettre des méthodes qui, elles, soient euh, réutilisables ou reproductibles. Donc euh, on peut tout à fait euh, euh, considérer ce immanuel et contacter les, les acteurs hein, qui l'ont euh, mis en place. Non seulement en tant qu'objet, mais comme point de départ d'un partage de méthodes de travail et de signalement et de réutilisation aussi aussi bien de celui-ci que création d'un autre. Oui, absolument. C'est un sacré boulot. Hein. Ce n'est pas sorti tout seul, mais c'est un des premiers qui est sorti. Là, je, je vois qu'on est moins de participants qu'au départ. Il y avait des éditeurs hein, au début, en tout cas. Euh, dans le, dans le public, et je trouve ça intéressant justement qu'il y ait… Alors ce n'était pas forcément ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, mais il y a des éditeurs qui sont très sensibles à cette question-là. Le Immanuel historique, il, est, il a été réalisé en partenariat avec un éditeur. Donc il n'y a, a pas d'opposition à faire. Moi, je suis vraiment d'accord quand le de la a dit il me semble que c'était vous, hein. euh, on n'est plus dans le militantisme, il faut qu vraiment qu'on rentre dans des mises en place de pratiques régulières. Il, faut, il y a toujours un activisme au départ. L'activisme date de 2002, donc je pense qu'au bout de 20 ans, euh, 2002 c'était aussi le point de départ de l'Open Access, hein, avec le, le manifeste de Budapest. Au bout de 20 ans, il y a eu beaucoup d'avancées en sciences, mais aussi beaucoup de difficultés, et il y a de nouveaux défis qui se présentent. Pour la partie pédagogique, voilà, le, le démarrage a été plus dur à allumer. Comme ça a été indiqué dans le chat, il y a peu de valorisation pour les enseignants. Euh, mais je pense que ça vaut le coup, justement, de se dire euh, il y a un accueil à faire pour les formateurs, les enseignants, les intervenants extérieurs aussi hein, dans l'université, pour les sensibiliser à la question du partage des ressources, quelles qu'elles soient et quelle que soit la licence proposée. Et ensuite, on arrive sur la question de l'ouverture et ensuite, on arrive sur la. La question de la réutilisabilité euh, des euh, ressources qu'on met en partage. On ne peut pas euh, être agressif euh, en étant, c'est un avis personnel, hein, en étant un activiste de la chose. On peut être convaincu. Après, il faut savoir convaincre. Et ça, c'est une deuxième étape. Et un bon exemple, c'est cet immanuel, voilà. qui est en français, qui est accessible, qui a été fait en partenariat avec plusieurs euh, acteurs. C'est un bon point de départ pour une discussion, je trouve. Merci, Cécile. Et alors, je vois Najwa qui dit, j'aborde la question de publication des REL qu'on peut remixer. Est-ce que le format de publication favorise un remixage aisé C'est-à-dire, on a les outils en REL pour remixer facilement une REL. Ben, ça, c'est une des questions fondamentales. C'est-à-dire, sur l'exemple le, que j'avais mentionné auparavant des Pays-Bas, les euh, personnes qui sont inscrites sur cette plateforme pour euh, remixer des manuels entiers ou des chapitres, les traduire, les transformer, les mettre à jour, euh, voilà, les, les mettre à leur sauce. Le principe, c'est qu'ils vont choisir un chapitre qui est en EPUB, en HTML, je dis de mémoire, hein, avec des exports PDF quelconque, voilà. ils vont le chercher. Il le télécharge à partir du moment où c'est une licence qui permet du remix. Et il y a un DOI qui va être créé à la volée, donc un identifiant unique pour la nouvelle ressource qui va être créée sur la base de la précédente. Et le nouvel auteur, par exemple Perrine, tu écris un livre et je dis, je vais faire la même chose en slovène et puis je vais l'adapter, euh, voilà, à une autre réalité économique. Pourquoi pas Je prends ton chapitre ou ton livre je le transforme, ça devient un nouvel objet et je vais lui attribuer une nouvelle licence, qui n'est pas forcément celle de départ. Et ça fonctionne comme ça, sur une base, donc e ou html. Donc le format est hyper important. Hyper important. Oui, moi, je, je suis en train de... Enfin, j'ai rejoint une équipe de traduction d'un livre sur la token économie, l'économie des, des jetons dans les blockchains, et... Le livre est sur Github. Non. Mais moi, ce, que, ce, que enfin, ce, qui, ce qui me semble important, c'est effectivement, de peut-être ça le, le message, c'est bien de dire, on sort de l'âge du militantisme et on passe à l'âge du pragmatisme. Et à cet âge du pragmatisme, effectivement, il peut s'appuyer sur des expériences réussies. Donc, pas simplement faire peur, en train de dire c'est mal, d'accord Donc, faites comme nous, parce que nous, on est le bien et vous, vous êtes le mal. Mais de dire, regardez, regardez ce qu'on a pu faire avec ça. On peut quand même, je pense, c'est ce que j'ai essayé de faire, et je ne suis pas le seul, je sais qu'à Lille, c'est euh, Pierre Boulet qui l'a aussi écrit, c'est qu'on peut aussi utiliser Covid, qui est passé par là et qui a donné à beaucoup plus de gens une expérience du digital learning que les gens n'avaient pas, et qui se sont retrouvés confrontés avec des situations d'apprentissage nouvelle qui justifient là aussi qu'on qu puisse réexplorer à travers de l'expérience des, des personnes ces questions. Et, et, et le pragmatisme, c'est aussi de pouvoir répondre à des questions. L'autre jour, j'ai fait un exposé un, là, et c'était j'avais en face de moi une personne qui était chargée sur une mairie en Espagne et qui a dit je suis convaincu, qu'est-ce que je dois faire et là, j'ai fait euh, « je, <rire> je, euh, je ne sais pas ». Et très honnêtement, j'en suis à « je ne sais pas ». d'accord. Je peux tenir des grands discours sur le côté euh, « il, euh, il faut faire du top-down et du bottom-up, et puis il faut que tout le monde comprenne, etc. » Mais très pragmatique, mon université, c'est exactement la même chose. Il y a une volonté d'avancer. Je ne sais pas ce qui marche. D'ailleurs, c'est aussi ça le but du Congrès, c'est de sortir des idées pratiques, des bons exemples, des endroits, des gens qui ont fait des choses et d'essayer de, de bien comprendre qu'est-ce qui fait que ça a marché, avec bien sûr des différences de lieu en lieu. Mais euh, le pragmatisme, c'est aussi ça, c'est d'avoir des, des réponses à des questions pratiques du genre « qu'est-ce qu'on fait maintenant dans telle situation ?» C'était le mot de la fin « parfait, idéal ». Je retiens on sort de l'âge de l'activisme à celle du pour arriver dans le pragmatisme et l'industrialisation de bon augure avec nos valeurs. Merci mille fois Colin pour cette discussion, Merci à tous pour vos participations actives. On retient le chat, j'arrête l'enregistrement et, et je vous envoie tout par mail et puis vous pourrez tous retrouver les futurs webinaires et les anciens sur la chaîne YouTube Open Education Global Francophone, à laquelle je vous remercie de vous abonner parce qu'on n'est pas encore très nombreux. Voilà. N'hésitez pas également à aller sur le site où il y a une section Contribution où vous pouvez en fait à la fois donc, soumettre un formulaire pour partager des ressources quelles qu'elles soient, présenter un projet ou proposer justement des webinaires pour les mois à venir. En fait. Donc voilà. C'est donc, sur le site. Open Global Francophone, que je vais mettre aussi dans le chat. Voilà, voilà. merci beaucoup Romuald de le rappeler, de m'avoir aidé à organiser un site Colin. Et donc, à dans un mois, le dernier jeudi du mois de mars, donc le 25 également. Ouais. Au revoir à tous. Au revoir à tous.